Euh, on fait quoi Dame de pique, ça fait longtemps que j'ai pas joué à la dame de pique. Bataille navale, c'est pas intéressant. Enfin en tout cas cette interface là n'est pas intéressante. Et j'ai pas forcément envie de chercher euh, un gros jeu. Non on va faire une dame de pique on verra après ce qu'on fera ensuite. On va faire la de dame de pique. J'ai les lives de 20h30 à Minicas, ouais. Bah là, là je vais le live il est lancé depuis 18h, mais c'était Ralga euh, qui est qui a à live jusqu'à 21h, même si j'étais pas loin. Donc, oui parce qu'on est plusieurs à sur Ivasson, je ne suis pas tout seul. Hein. Je, je chapeaute un peu tout. Mais, mais on est plusieurs à tourner dessus quand même. Il Et encore heureux, sinon une assaut où il n'y a qu'une personne, ça poserait problème quand même. Donc non, non, on est plusieurs. On est 12. Une, une douzaine. On est répartis un peu partout en, en France. On est. 5 de la région Toulousaine. 3 de l'Indre et Loire 1 du centre perdu de la France 1 vers Orléans 3 dans le nord le 1 nord, de Paris et un à moitié euh, de l'Alsace-Lorraine avec l'accent du sud et les meilleurs jeux sont ceux les jeux de cartes ouais j'aime beaucoup les jeux de cartes en vrai mais les jeux de cartes, euh, sans miser des sous, c'est pas intéressant. Je, je veux vraiment un euh, jeu de cartes tranquille. La Pique j'aime beaucoup. Ça me vient. Avant, euh, quand j'étais plus j'étais très euh, sur la, la, la bataille, la bataille corse. Mais au final, ça m'a vite lassé. Et puis là, la, la bataille corse, à force, ça faisait mal. <rire> Parce que c'était l'époque lycée, la bataille corse, il y avait les défis. Euh. Tu perds, allez, tu prends un coup. C'était complètement idiot, en plus. Il réfléchit et immature, mature, mais bon. Je vais aller dormir, je suis fatigué. Bonne soirée. Bonne soirée, Scoliac 6. Je vais t'appeler Scolia, je suis désolé. Bonne soirée Scolia, repose-toi bien. Son père à Rouen. Ah personne à Rouen, dommage, ça m'intéressait de fou. Personne à Rouen. Euh, attends, j'essaie de situer Rouen. Rouen, Normandie par là. Non, personne dans ce. Je connais des gens de là-bas, mais personne euh, Sound Studio euh, de Rouen. Je, par contre, je suis jamais allé à Rouen. Caen, Rouen, Rennes, tout ça, c'est pas très très loin, c'est assez proche. Non, géographiquement. Enfin, c'est pas trop loin. Si, enfin, moi, je suis loin, mais... Mais je vois, oui, je situe. Mais euh, non, je connais des gens, mais j'y suis jamais allé, là-bas. Ouais, ouais, ouais repose-toi bien, Scolia. Scol, c'est pas bête, ça, d'appeler Ouais, mais Scol, c'est une marque d'alcool. De... Pourquoi je connais ça, moi Je devrais pas. Rouen, c'est une ville sublime. Ça va, les chevilles Tu dois être de Rouen, non <rire> Enfin, tu me dis ça, mais si vous me parlez de Toulouse, je vais dire la même chose. Donc... Je connais vraiment pas Rouen, mais pas du tout, du tout. Bah, du coup, curieux, ouais. De... Quand un jour, je ferai mon... mon petit tour de France, des départements, des villes en mode gros touriste, je passerai sûrement dans ce, ce bled là. Et... Je serai en mode gros cliché, touriste, à appareil photo, à prendre tous les murs en photo, toute l'architecture. C'est long là, il n'y a personne qui joue à la dame de pique ce soir. Pourtant c'est un jeu assez réputé sur Board Game Arena. C'est étrange. Bon en attendant que ça cherche la partie y'a quoi en prochain stream par ici. Demain soir stream sauvage qui était absolument pas prévu mais qu'au final il va y avoir quand même parce que parce que je repousse des choses à demain soir, et que la, la, la vraie fin de la campagne, c'est demain soir. On fera un vrai bilan à ce moment-là. Donc, papotage, mini-jeux et euh, lecture demain soir. Lundi, pas de stream, parce que lundi, euh, avec toute l'équipe, on est en réunion. Bilan de l'année, plus bilan de la campagne. Mardi, comme tous les mardis soirs, c'est mardi soir, va Sound. Hop là C'est euh, des jeux en communauté, donc il euh, n'y des... a pas... On plusieurs gens Sand mais aussi des gens qui autour d'Ivacand des viewers us qui jouent avec nous on est tous en vocal sur discord tous et toutes et euh... tac, tac. Hmm. Est... on est en vocal sur discord et bien souvent on est sur des jeux de société le mardi soir mais pas que des fois on est aussi sur du among us et l'idée c'est de développer des compétences autour de ces jeux là mais en groupe avec les viewers et viewers en les intégrant à ce qu'on peut faire bref là euh, le programme est pas tout à fait défini la semaine prochaine mais sûr et certain on retrouvera Super Monkey Ball, Banana Blitz enfin j'espère terminer ce jeu pour de vrai euh, il me reste un monde à faire c'était un monde bonus donc j'espère que ça va pas me prendre deux heures. je suis très nul dessus, mais nul vous pouvez pas imaginer mais euh, quand je commence un jeu j'essaie de le terminer il y en a un seul que j'ai jamais terminé en stream c'est Toki mais euh, c'est pas possible à un moment donné... Euh c'est la saturation possible mais là Super Monkey Ball, il me reste un monde donc bon, ça, ça devrait le faire j'ai pas de trèfle là. Hein. du coup on va virer un cœur. Euh, on retrouvera aussi du Mario Golf mais cette fois pas à la manette mais vraiment avec les gestes du golf je vais sûrement me péter le dos mais c'est pas grave ça sera drôle pourquoi oh, il a joué l'as de cœur il va récupérer il essaye de faire le 100% c'est qui a remporté les plis d'avant Oh punaise, il veut marquer les... Oh c'est vicieux De toute façon il remporte le pli là, il n'a pas le choix. Oui, J'ai passé des vacances à Toulouse. Toulouse c'est Rouen mais en plus étendu. Oui, bah, ouais, bah Toulouse c'est la quatrième ou cinquième ville de France. Rouen c'est plus compact et il y a un plus gros bagage historique. Ah ben ça ça m'intéresse déjà plus, tu vois, qu'il y a un centre historique plus facilement accessible. Euh, ça m'intéresse pas mal. Je me déplace surtout à pied et à vélo, donc ça m'intéresse. Vous avez l'aéroport Ouais. Pas l'avion, euh <rire> voilà. mais oui, oui, c'est un des plus gros aéroports de France, ouais, ça c'est clair. Il est stylé. Ça fait longtemps que je suis pas allé à l'aéroport, c'était ça fait un, un an et demi maintenant. Et avant ça, fallait, ça, fallait, ça faisait plus de dix ans. L'avion, je le prends que en, en strictement en dernier, dernier, dernier recours, dernière urgence. Parce que j'aime pas l'avion. J'aime vraiment pas ça. Mais c'est qui est en train de nous, nous ninja toutes les cartes le Panneco X 123 Oh punaise Il veut nous rebalancer les points en divisé en 3. Oh mais quel... Quel en celui-là Je vais me sacrifier pour l'équipe. Je prends le pli. Mince, ils n'ont pas joué de cœur et il sort la dame de pique à ce moment-là, lui. Oh, mais jouez bien, les gars. Vous voyez bien que le jaune, il est en train de récupérer tout, toutes les cartes. Et là, je ne peux rien faire d'autre. Il a gagné. Bah oui, bien sûr qu'il a gagné. Il... Personne n'a du trèfle, là-là. Carreau, Allez. Ah il y a le vert qui a remporté un pli. Euh, J'ai pas fait gaffe s'il avait mis des, des, des, des points dedans. J'espère. Dernier du pic. GG au jaune, en tout cas, il a très bien joué. Et du coup, bravo, le vert, sacrifice pour l'humanité. Et donc, le jaune ne nous a pas... Euh, il ne nous l'a pas mis à l'envers. En fait, l'idée de la dame de pique, c'est d'avoir aucun point. Mais, si on récupère tous les points, sans exception, bah les points sont redispatchés sur les trois autres adversaires. C'est hyper stratégique. Entre la cathédrale et les dizaines de bâtiments religieux et tous les bâtiments centrés sur l'épicelle d'Orléans, j'ai oublié son nom, Jean Jeanne d'Arc. Jeanne Au secours euh, Je dirais le 10 de. C'est vrai que Jeanne d'Arc, elle, elle est pas mal passée de ce côté là-bas, je m'en souvenais plus de ça, du coup oui, il doit y avoir un... une énorme, énorme histoire de, de, de la ville, bon je suis obligé de commencer par le 2 trèfle, c'est la personne qui a le 2 trèfle qui commence, j'ai pas le choix. On l'a surtout fait cramer sur. Ah oui c'est vrai, c'est vrai que oui, oui oui. Mon dieu les, les cours d'histoire qui remontent là. Ils ont joué quoi, Pic Il y a du valet Je vais placer le 10. Carreau. Bah j'en ai qu'un, j'ai pas le choix. Là. Il essaie de récupérer les plis ou pas Je re regarde hmm. Il va tenter Il va retenter de les... les plis D'accord Pour l'instant c'est un clean des trèfles hein. Le 2 de pique Je vais remporter la main là j'ai pas le choix Vu que mes piques sont supérieures Donc je me prends le valet donc obligatoirement il vaut mieux jouer. c'est mieux de jouer le, le, le pic le plus élevé. Sauf si c'était la dame. Donc mon œuf de pic, je prends un point. Et normalement, du coup, les points ne seront pas dispatchés. Parce que je crois que le jaune en a récupéré aussi. C'est à moi de jouer. Euh, je vais casser un peu euh, tout ça. Je vais mettre un 2 de cœur. Du coup, il y a quelqu'un parmi les adversaires qui sera obligé de récupérer toute la main de cœur. Donc là, autant en profiter de virer sa main. Donc euh, ce que le bleu a fait. Le bleu a récupéré la main. Enfin un pli. Donc les points sont déjà dispatchés, donc sûr et certain, le jaune ne fera pas le in Et ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai bien envie de tâter une, une partie d'un petit... Bah, si tu veux, à la prochaine, je mettrai le lien dans, dans, dans le chat et tu, tu rejoins sans, sans problème. Euh, Caro, mais j'ai rien à jouer en carreau, donc autant mettre des points. Ah, il y a le verre il a dit Come man, dans le chat. Carreau encore Eh, ah, tiens. Psst. Euh. De toute manière, les petits cœurs sont partis. Normalement, c'est moi qui ai la plus petite carte de cœur de toutes les mains. Trèfle. là. J'ai pas le choix. Elle est sortie, la donne de pique. Je l'ai pas vu hein. C'est moi qui ai pris la main. Oh punaise. Le pli, pas la main, le pli. Ah il me donne la.. Attendez, qui c'est qui a pris le pli à la fin là Le vert, bon ça va. Bah oui, j'ai mis, j'ai que deux points, ça va. Nickel. Je suis obligé de finir la, la partie avec eux pour l'instant, donc je te, je te mets le. Le lien juste après. Euh... J'aime pas avoir beaucoup de piques dans la main. Oh Il me refile la dame de pique et l'as de pique. Il est gentil. Et j'ai le 2 de trèfle. J'aime pas commencer la dame de pique. Je suis tranquille, j'ai tout mon temps. <rire> tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Je joue la dame de pique, je vais me fais avoir. Donc 9. Petit 9 de pique. C'est le bleu qui a pris la le pli, il joue carreau. Le jaune, et là, il joue le pique. Le 4 va sortir, donc ça devrait être bon. Non, on sort le 4. Comment ah ça va, le 10. Bon, ça va. Euh, trèfle, trèfle, trèfle. Ouais, il y a un valet, autant jouer le 8. J'ai peur qu'il se fasse trop plaisir encore une fois le jaune. Hein. Même si là, il y a le bleu qui a mis pris un pli. Mais je crois pas qu'il y avait de, de points dedans. L'as de cœur. Ok, d'accord, il est en train de refaire la même. Il va. Mais je peux pas. Là, on n'a pas le choix que de jouer des cœurs, monsieur. Bien sûr que tu prends le pli. vilaine Personne. C'est quoi ton drapeau Netherlands, Pays-Bas. Et tu parles quoi Anglais, néerlandais. Né ok, d'accord. Le vert a pris des points, du coup c'est bon, les... ça va être dispatché. Donc, c'est la sécurité. Mais j'ai encore une dame de pique à placer. Hein. Que je vais placer maintenant d'ailleurs. Ah. Oh. Tiens le jaune. Prends les 13 points de la dame de pique. Carreau. Bah je me vire mon as de pique. Hop là, poubelle. Trèfle. Je sors le 6. 9 de trèfle va sur le 5. Et enfin Dernière carte Il y a juste un point qui sort J'ai 0 c'est bien Et le joueur vient de manger 21 points dans les dents L'idée c'est de ne pas avoir de points encore une fois Sauf ou alors de tous les avoir pour les dispatcher sur les autres joueurs Il vient de tomber à 53 hein. Il a pris une claque hein, là, Sur le, ce, ce round là Donc là on ne fait pas passer les cartes Pas besoin Pas besoin du tout euh... Ça fait du clean direct Mais il faut jouer du trèfle donc le jaune n'a pas de trèfle. Vu qu'il sort ça, ça veut dire qu'il n'a absolument pas de trèfle. Donc je vais virer la dame. Normalement, ça aurait bien à se passer, voilà. Du pic. Bah j'en ai qu'une, hein, je n'en ai pas 50. Ouf, ça va. Du carreau, j'en ai qu'une. Je vois pas. Les points ne sont pas encore sortis. Les points ne sont pas encore sortis. Et là... Du carreau encore. Je vais casser. Je vais mettre euh, l'As de cœur. J'ai peur qu'il retente d'avoir tous les points à chaque fois. Faudrait Il faudrait qu'il change de stratégie. S'il fait tout le temps la même chose, c'est bizarre quand même. Ouais, je vais mettre le Valet. Il y a le Roi qui est là. Du Trèfle. Que va jouer le jaune La dame de pique On va jouer petit alors, mais... 2, 3, 5... Est-ce qu'ils sont sortis les 2, 3, 5 de trèfle Je sais pas. 4 de trèfle, il est sorti, ouais. C est... C est... Punaise, j'ai pris la dame de pique. Allez Mange 13 points, Jake. Génial. Je suis content. Et je peux pas euh, récupérer tous les cœurs, parce que le jaune en a déjà récupéré. Vilaine Mais per... bah, en plus, il a il s'appelle c'est le pingouin de dans Adventure Time euh... oh j'ai plus son nom c'est le pingouin du roi des glaces j'ai plus son nom qu'est-ce que je joue alors si je joue le 5 2 3 4 oh je peux me manger les points avec ça je tente quand même bon, ils vont être gentils quelqu'un euh, sera, sera, va être stratégique ah il avait pas de cœur. mince c'est peut-être une mauvaise idée en fait. Le joueur bleu est en train d'hésiter. Ah, dame de cœur, ok. Bon, ben bah, c'est bien. C'est lui qui a pris les points. Tant mieux. L'as de pique Oui, bah en même temps la dame de pique est partie. Donc oui, oui, t'as raison. T'as complètement raison. Mais moi, j'en ai pas de, très, de pique, pardon. Donc, euh, hop là. Allez, je t'offre des points, c'est gratuit. Si il a un nom, le pingouin, il a clairement un nom, mais je, je suis en train de le chercher depuis tout à l'heure dans ma tête. Mais je, ça va revenir comme une élimination dans deux heures. C'est souvent comme ça. Comment il s'appelle Gunter. Mais oui, tout à fait, t'as raison. C'est ça, il s'appelle Gunter penguin là. Du trèfle Allez c'est pour ma pomme. Allez normalement c'est bon. Non Oh les vilains. Bon les trois derniers plis sont pour moi. Oh, le petit, un petit coup de lag là. Allez c'est pour ma pomme. 17 points été bon sur cette manche et le jaune qu'en prend zéro punaise il a géré qu'est ce qu'on enlève l'as de cœur et les deux dames on enlève les deux dames hop là trèfle euh, J'y pense... Euh... The Gorgasm... Gorgasm... Gorgasm. The Gorgasm. Il te faut un compte sur Board Game Arena, Sinon tu pourras pas rejoindre. Donc fais-toi déjà un... Fais-toi déjà un compte. Ouais, il m'arrête, j'ai récupéré la dame de vie. Appelle-moi Aurel. Ouais, ça sera plus simple. Aurel. <rire> Hop là. Si je sortais la dame de pique, je vais m'handicaper. Hein. Non, mais arrêtez de jouer pique. Arrêtez de jouer pique. Il a mis l'as, sérieux. Non <rire> Mais non <rire> Je suis obligé de la mettre, j'ai pas le choix. Allez, c'est pour ma pomme. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris les plis Oui. Ouais, bon, c'est bon. Je pourrais pas tout récupérer. Tant pis. Elle ah, est un 2 de cœur, comme ça on casse un peu les cœurs. 10. Cœur, ok, 10-3. 2-3, 10-3. Donc lui, il était sûr de pouvoir jouer son 4. C'est... Ouais, ok, trèfle, j'en ai plus qu'un trèfle, j'ai pas le choix. Oui, je sais que c'est pas mon tour, j'ai cliqué trop tôt. Est-ce qu'on ne tenterait pas de mettre un valet Au bluff Joli bluff. Il y a pas mal de... La... La dame de pique est partie, les cœurs sont pas mal partis. Je vais continuer dans cette lancée-là. Oh punaise. Ah pardon, j'avais pas vu que... Allez, le pli pour moi. Ça l'agouille un peu hein, sur le... le serveur. 17 points... Oh, ça fait mal. Je suis en train de rattraper... Bah le vert, je viens de passer de... enfin derrière le vert du coup. je m'approche du jaune, c'est pas bon ça. Alors, on donne quoi Un as de trèfle Oui. Une dame de trèfle. Et un roi de cœur Ah oui, oui, on le donne, oui. Je vais garder les valets. Trois valets C'est quoi trois, trois déjà, c'est quoi C'est un brelon, trois cartes Il me semble. Hein. Je me demande s'il y a le jeu du président. J'ai pas à vérifier faudra que je vérifie. Rigolo aussi le jeu du président. Il sort les trèfles là. Allez, on tente. Voilà, ok. J'avais déjà un compte. Bah parfait alors. Je... On va continuer les trèfles comme ça, je n'en ai plus et je pourrais recasser par derrière les cœurs. Mais en même temps, j'ai qu'un seul cœur Je je casse le jeu. Et il a mis l'as en plus, il récupère 9 de pique. 10 de pique si je mets le valet il peut mettre la dame et récupérer la masse il serait pas intelligent donc la dame va pas forcément sortir maintenant donc c'est bien que je sorte mon valet voilà le roi est parti donc là je suis tranquille et là c'est ok donc là la, la carte à la plus haute de pique qui reste en jeu quelque part c'est la dame on va falloir se méfier la dame de pique euh, carreau j'ai un roi de carreau, quoi. Mettre le valet. L'as. Ah, j'aurais pu mettre le roi. Petit carreau. Je crois que je vais me trimballer le roi de carreau pendant un moment. 7 hein. mais j'attends. 3, 4, 5, 6. Le 2 de carreau, il est sorti, oui. Donc ça veut dire que le 8, je peux le mettre. Non. Il y a encore... Oh punaise, je me suis fait avoir. Je pensais que c'était bon. Euh... Là, de toute façon, tous ces scènes-là, ces... c'est les plus petites cartes de carreau. Donc normalement, c'est bon. Sauf s'il n'y a plus personne qui a du carreau, et ça, par contre... Euh... Il n'y a plus personne qui a du carreau. Y'a plus une personne qui a du carreau, c'est-à-dire que si je... Peu importe le carreau que je mets là, je récupère les plis. Bah, je tente le cœur. Bah, j'ai cliqué sur le 3. Bon bah je fais n'importe quoi. Président mes années lycée. <rire> ouais. Président, mes années collège et lycée, moi. Qu'est-ce que j'ai passé du temps sur ce jeu de cartes en hein salle d'études, entre guillemets. Je suis en train de prendre tous les plis. Bon bah quitte à jouer du carreau de toute façon là. Quoi qu'il arrive je suis obligé de prendre les derniers plis. J'ai pas le choix. Voilà Allez, la dame de pique elle est gratuite. Elle était en promo. Hop là. Ça va le lag 24... Non L'autre il a pris un point et un point quoi. À deux points près j'avais. je l'ai redistribué entre les autres. C'est dégueulasse. Mais qu'est-ce qu'il a le jeu On se calme non mais trèfle bah, en tant que oui, forcément, trèfle, mais je j'ai pas tant de réflexion que ça. Qu'est-ce qu'il a le jeu? Les fameuses salles d'études dans lesquelles tu faisais moins de devoirs que de jeu, et à je trice... ouais, confirme. Ben, Quoique au collège, euh, en salle d'études, on était assez silencieux. On n'avait pas vraiment le choix. Ben, on ne travaillait pas forcément pour autant. C'était compliqué de se concentrer avec tout ce monde, euh, même si c'était pas très bruyant. Donc on faisait euh, soit des jeux de cartes, soit, euh, soit des morpions, soit des, des pendus. Des... Le jeu, les, les, les carrés sur les, les, les, ben, les feuilles à carreaux. Je sais pas quel nom ça porte ce truc. Des batailles navales, des des choses comme ça. sais s'est passé des petits mots et tout. Au lycée c'était plus tranquille parce qu'au lycée il n'y avait pas vraiment de salle d'études. C'était une... des salles accessibles à tout le monde. Mais là par contre on bossait un peu plus. Il y avait un examen un peu plus important déjà. Donc c'était plus bruyant. Mais on, bossait... mais on bossait un groupe. On bossait un groupe donc c'était plus... plus intéressant déjà. Je vous parle d'un truc mais ça remonte à loin là. Oui, oui, j'arrive. Oui, c'est par chez moi. C'était Babyfoot, Flipper, Président et Magic. J'ai eu une période Magic aussi, ouais. Le Babyfoot euh, au lycée, il était à la cafétéria. Il y avait la cantine, le, le réfectoire. Mais il y avait à côté de ça la cafétéria où il y avait euh, deux baby Babyfoot, je crois. Euh, j'ai vu une je sais pas, non c'était pas un flipper mais. je me souviens plus et la cafette servait euh, bah, du café du thé, du chocolat des, des, des bars chocolatées, des jus de fruits euh, toutes les conneries euh, les plus sucrées possibles. et c'était euh, une personne en particulier qui tenait ça mais du coup c'était là-bas où hein, si on voulait faire un baby-foot avait que là-bas Elle m'a jamais quitté ma période magie. J'ai tenté de m'y remettre il y a... à l'automne dernier, c'était pas simple, c'était vraiment pas simple. Parce que j'ai tout perdu, toutes mes connaissances, tous mes réflexes magie, j'ai tout perdu. Et pourtant j'y ai, ai joué il y, a, il y a longtemps aussi mais en ligne, c'était sur Steam je crois, mais ça laguait tellement que je n'ai pas assez longtemps. je crois que je enlève mon 10 là, le 10 il me gêne je l'enlève maintenant je crois qu'il a pris tous les plis le, le bleu là non il me semble là. Hein. le bleu il est en train de nous avoir là en plus maintenant il sort un nouvel effet à chaque extension oh punaise ok d'accord s'il y a tout un lexique à apprendre encore plus que ce qu'il y avait avant déjà que le jeu était très complet au moment où je l'ai connu ça, ça va devenir compliqué, quoi. Ouais Le bleu, il est en train de nous la mettre à l'envers. C'est pareil, sur Hearthstone, je suis pas mal joueur de Hearthstone, je suis pas très bon, mais... Euh, J'y joue de temps en temps. Et à chaque extension, pareil, il nous... Ouais, bravo, le bleu, 26 points chacun, punaise. Et à chaque extension, pareil, il nous sort des nouveaux mots-clés, des nouveaux effets. Au bout d'un moment, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible. Je me suis intéressé aussi à Legends of Rintera au début. Jusqu'à la deuxième extension, troisième, j'sais plus. Et euh... C'est dommage, il est super intéressant, encore plus technique et plus poussé que Hearthstone. Mais euh, Je sais pas, je. Je suis pas retourné dessus. En vrai, ça va, l'effet reste dans son extension. Et si les gens le trouvent vraiment bon, on peut le retrouver dans. D'accord, c'est fichu comme ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, dans ce cas, ça peut être assez, assez intéressant, ouais. Tu jouais quelle couleur sur Magic Noir-blanc. Rouge, noir-blanc, rouge. J'ai pas mes... Je dois avoir des decks quelque part derrière moi. Je sais pas où ils sont. Mais ça, ça remonte à loin. Hein. Même si j'ai. Ouais, si j'ai essayé à l'automne de m'y remettre, mais euh, j'étais un peu perdu. Mais j'ai encore un deck noir. Euh, non, je crois que j'ai blanc et rouge là sur euh, Pas. Loin. Où est-ce que je les ai mis Faudrait que je passe derrière euh, dans le truc vert. J'ai la flemme. c'est le jaune qui va nous la mettre à l'envers ah mais attendez quoi que si l'un de nous là récupère tous les points le jaune part si c'est un de tout le monde là qui récupère tous les points c'est moi qui pars <rire> je suis un peu, dans, un peu dans la panade là un peu beaucoup même c'est la fatigue qui commence un pli donc les points ne seront pas redistribués mais j'ai pas forcément envie de prendre tous les points non plus qui restent parce que j'ai pas beaucoup de, de points là, il me reste 14 bon, bah, j'ai perdu. Okay. oh purée non c'est bon ça va il a mis un 8. Ah, bah ah, j'ai remporté des points ou pas là en fait j'ai remporté le pli mais j'ai pas forcément remporté de points je vois un coeur bon, je crois qu'on a perdu. Je crois que le jaune, euh... enfin, je crois que j'ai perdu. surtout les autres, ça va. Et, et non, c'est bon, ça va. J'ai pris un point. Le vert en a pris 4 et le jaune 21. Il reste un point au jaune, un seul point. Ça se joue entre lui et moi. Si l'un de nous deux perd, c'est fini. Mais je préférerais que ce soit lui qui parte que moi, quand même. Ce sera plus agréable. L'énergie du désespoir. Euh, pardon, je relis. Noir-blanc, duo incroyable, ange-vampire, meilleur combo que j'ai. C'est vrai que ça va bien ensemble. Ça. Ça, ça, ça me parle de loin, mais, euh, mais ça me parle. je retrouve mes, mes deux trucs je sais pas où est ce que je disais non non ils doivent être dans la pièce euh, derrière loin derrière c'est pareil à l'époque du collège par contre enfin, là j'ai juste deux ouais, deux petits decks mais à l'époque du collège j'en avais tellement d'écarts tellement et avec le temps et l'oubli, le fait de ne pas y jouer, euh, enfin d'avoir plus trop y jouer pendant un moment, Et eh je les ai euh, probablement perdus. Et euh, ça m'embête. Vraiment, ça m'embête énormément parce que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. Ça tenait dans, dans plein de boîtes différentes. Et euh, maintenant que je suis conscient de la valeur en euros des cartes magiques. Bon d'autres aussi mais, mais vraiment ça je me dis que j'ai très certainement perdu avec des cartes magiques plusieurs milliers d'euros sans aucune hésitation. Parce que je n'avais peut-être pas les cartes les plus rares du monde mais j'avais des cartes rares et ça c'est clair. Et ça je m'en souviens. J'ai plus forcément les noms en tête mais elles étaient euh, elles étaient recherchées. Quoi. Et euh, là elles sont perdues à jamais parce que euh, j'ai déménagé plusieurs fois entre temps. Quoi. Même si je suppose que je les ai pas perdus en déménageant, mais. Bon. Il y a eu du ménage qui, qui a été fait, voilà. C'est pareil, les cartes Pokémon. Les cartes Pokémon, j'en avais beaucoup aussi. Il y en a une que j'avais en particulier. C'était la carte Mewtwo de la sortie du film Pro Pokémon premier du nom. Sauf que, à ce moment-là, sur, sur la carte, c'était pas écrit Mewtwo, c'était écrit 2 Miaou. Et maintenant, cette carte, euh... Alors, elle est pas extrêmement rare, mais elle reste rare. Et je sais que j'aurais pu la vendre à, assez cher. Mais pareil, a pu perdu. 2 Miaou. Ouais. Mon deck, brièvement. Si je, je de vie, si je gagne des points de vie, donc t'en perds. Si je gagne des points de vie, j'augmente en puissance. Oh, bien... De Miaou, je l'avais aussi, machine à laver. Oh non, le pire, la machine à laver. Ah, oh, je crois que ça me désespérait encore plus de ne pas savoir... Enfin, de la perdre en machine à laver, que de ne pas savoir où comment je l'ai perdue. Oh punaise, la machine à laver. Quel Ah, ça me ferait mal. Re-Wedios. Ça va, Wedios Pas trop fatigué Je vais l'heure qu'il est. Euh, ouais, moi je commence à, à fatiguer, donc euh, je devais faire de la lecture ce soir, mais je la repousse à demain, là... tant pis, je rajoute un stream pas trop prévu demain, et en plus ça clôtura parfaitement, c'est en vrai la campagne s'arrête demain à minuit, donc dans 23h maintenant, donc il euh, y aura un stream demain soir tard, exceptionnellement, et ça permettra de faire un vrai bilan et d'enchaîner avec de la lecture. Je viens te border, ah ouais, franchement ouais. Fermons. Allez, fin de partie, je suppose. Oh, yes, fin de partie. Le vert a réussi à choper deux points. Ça s'est joué de rien du tout. Le jaune a essayé de nouveau de la mettre à l'envers. Sauf qu'il s'est fait avoir et du coup, il lui restait un point. Et c'est dommage. Il se retrouve à moins 23. C'est vraiment dommage. Et je finis troisième, mais vraiment à un poil. Le vert, il s'est sacrifié pour l'humanité. Du coup, il a perdu pas mal de poids, mais euh, ça a été. Pendant ce temps, le bleu, il a fait sa petite vie tranquillement. Il se l'a regardé de loin. Il a fait, bon, je mets mes cartes et tout. Allez, on va en refaire une. Et du coup, je mets le lien sur, euh, sur le, le chat. Je viens te border en restant habillé, bien sûr. Oui, bien sûr. Ah oui, j'ai pas dit... Allez, ah, dame de pique, alors attends, parce que je dois te... Enfin, pour passer un lien, comment je fais Partez-vous le même écran que votre ami Non. Votre ami Oui. Quel est le nom de joueur On va faire autrement. Voilà, copier, hop là. Je mets le lien dans le chat. Ouais, mais c'est plus simple. Donc euh, Aurel si j'ai pas oublié Tu peux rejoindre comme ça Les autres hein, si vous voulez rejoindre aussi Allez-y hein. Je laisse une deux minutes Mais euh, si vous voulez jouer à la dame de pique euh, Faites-vous plaisir C'est pas tous les jours qu'on met des liens de partie dans le chat hein. Vraiment normalement on fait pas ça hein. Mais bon On est entre nous En attendant, suivez la campagne patati patata. Suivez les réseaux. Le Twitch, abonnez-vous. Rejoignez le Discord. Etc. Je m'installe dans le canap pour te mater tranquille. <rire> M'installe-toi donc. Vu l'heure, perso, je serai plus dans mon lit que dans le canap. Mais... Quoi qu'on ait samedi. Non, non, ça, vu un samedi, je serai sur le canap aussi. La meilleure commune du monde, j'avoue. C'est clair. Des anciens divalis, des gens autour Diva Sound, des gens, euh, des amis d'amis d'IvaSound, franchement, je pourrais pas rêver mieux. Comment je fais désormais Oui, pardon, je lance la partie, pardon, excuse-moi, oui, oui. Ouvrir la table à d'autres joueurs, oui. Et là, on attend. Et là, normalement, euh, tu vas avoir une notif, euh, gorgasme, et euh, tu dois valider. Moi aussi, je m'installe pour te mater. Hop, hop, hop. De suite, dit-il. Surtout toi. Allez, tout le monde est présent. Gorgasme, ok, je te vois ici, c'est bien. On est avec un Italien et un Polonais. Enfin, un ou une, hein. Je ne juge pas. Sacré daft. Vous devez choisir trois cartes à donner aux joueurs à gauche. Je dois choisir trois cartes à donner à Cathlon. Euh, j'ai pas énormément de grosses cartes. Vas-y. J'ai un seul cœur, je vais donner le cœur. Comme ça, j'ai pas de cœur. On va voir comment ça se passe. Une partie sans avoir de carte de cœur. Oh, ça va, on m'a pas refilé des grosses cartes. Cool. Je vais dodo, demain j'ai du monde à midi. Bonne nuit, repose-toi bien, dors bien, bon courage pour demain. Et on se capte Jake. Ah bah avec grand plaisir, tu le sais toi. Depuis le temps maintenant, faut pas hésiter. C'est vrai que je prends pas énormément de nouvelles. Euh, mais je pense pas moins à... aux anciennes divalistes pour autant. Sur surtout certaines personnes comme toi. T'inquiète pas. L'orgasme doit choisir une carte. L'orgasme joue le 2 trèfle parce n'a pas le choix que de jouer autre chose que le 2 trèfle. Donc session de trèfle. Allez, repose-toi bien, Mr. FR underscore beyond. Du pic. Une belle dame de pic a été placée là. La dame du pique, magnifique. Personne s'y attendait. Bravo, bien joué, Gorgasme. Oh, Aurel, bien joué, Aurel. Voilà, ouais, ce sera plus simple. Il a quoi de plus à faire Fervillon Il a quoi de plus que moi Je le connais depuis très longtemps, maintenant. Je le connais depuis très très longtemps. Mais euh, t'inquiète pas, Wedgeos. Euh, monsieur Ferbillon troll un peu. Il n'est pas du même bord que nous. Je le connais depuis très longtemps, ouais. Ça va faire... Euh... Punaise, ça fait plus de dix ans Et voilà, coup de vieux dans la dans la tronche, génial. Je suis sûr ça m'amuse de faire ça, je suis pas... Non mais je, je, me, je me doute bien, voyons, quand même. Je me doute bien. Trois de cœur Hmm. Je vais quitter, euh, je suis en vocal Discord, mais en fait, je, ça sert à rien, je reste en vocal Discord. Hop là. Tac. Euh, du carreau, carreau, carreau, Ah Oh, ben bah, il y a un as de carreau, ça va, je suis tranquille. Cœur. le pli ne sera pas pour moi tant mieux du cœur de nouveau bon, bah, vu les cartes qui me restent normalement je prends pas de pli hein. c'est quoi comme jeu c'est la dame de pique la dame de pique donc c'est un jeu de 52 cartes des cartes classiques, euh, réparties entre les quatre personnes donc 13 cartes par personne si je me trompe pas. Et l'idée c'est euh, quand quelqu'un joue une couleur, on est obligé de jouer la même couleur. Si on n'y peut pas, on joue autre chose. Et c'est là où on essaie de placer les points. Si il y a quelqu'un qui remporte un pli avec du cœur dedans, c'est un point par carte de cœur récupéré. Si une personne récupère la dame de pique, c'est 13 points directement. Les autres cartes ne valent pas de points. La personne qui a le plus de... Et, enfin, il ne faut pas prendre de points, quoi. L'idée, c'est de ne jamais avoir de points. Par contre, si une personne récupère l'intégralité des points, c'est-à-dire la dame de pique et les 13 cartes de... Il y a combien de cartes 13 ou 12 Je ne sais plus. Tous les cœurs. Si une personne récupère la dame de pique et tous les cœurs, bah, euh, la personne a très bien joué, parce que du coup, ça permet de, divi de mettre 26 points dans les dents de, de tout le monde de tous les autres adversaires sauf la personne qui a récupéré les points donc là en l'occurrence moi j'ai pas récupéré de points et les plis ont été partagés de points entre 16 pour Calacathlon qui a récupéré beaucoup de points 3 pour Gorgasme et 7 pour, pour le. en vrai c'est un jeu très simple à prendre en main, faut juste être un peu réfléchi et stratégique chose que je ne suis pas forcément après une certaine heure là, là j'essaye de faire des gros efforts joli 0 points ouais mais en même temps, j'avais une main qui m'a pas mal favorisé. Ça a l'air sympa. Ouais, ouais, en vrai, c'est sympa. Je vois s'il y a le président, par contre, sur... Ah oui, de Trèfle, c'est moi qui commence. Je vois s'il y a le président sur Bordelais et Marina. Je crois que oui, mais je suis pas sûr. Par contre, on me demandez pas de jouer à... Comment ça s'appelle euh... C'est pas le Bladjack, c'est... Comment ça s'appelle Il y a un jeu de cartes, j'ai jamais rien compris des règles. C'est un jeu qui, qui, a sur, qui avait sur Windows, il y avait le solitaire, il y avait autre chose en même temps, un jeu de cartes sur Windows, et c'est pas le spider solitaire non plus. C'est un autre jeu de cartes, dont j'ai totalement oublié le nom. 3, 5, comment ça s'appelle Free cell. Ça doit être Free sell, je crois. Ouais. Free Cell, ça doit être ça. J'ai jamais rien compris. Bridge, bridge, j'ai jamais joué. Donc je ne sais pas. Je, je... Pourtant, j'ai déjà vu des gens en vrai y jouer, mais je m'y suis pas intéressé. Donc je ne sais pas si euh, je saurais jouer au Bridge ou pas. Bon, enfin, là, comme ça, je ne connais pas, donc je ne peux pas savoir. Trèfle. Eh b. Ben. Le clic m'a fait peur. carreau Caro de nouveau, je peux jouer tranquillement, on va virer l'as de pique qui me dérange. Tu connais Board Game Arena toi, Wadjus C'est un site, c'est que c'est son navigateur. Et c'est plein plein plein plein de jeux de société de plus de 350. C'est totalement gratuit. Bon, il y a un premium, mais c'est quand même total. Bon, en vrai, il coûte que dalle. Mais sinon, il euh, y a des centaines de jeux gratuits. Donc ça peut être des jeux comme ça, des mini-jeux de société, ou des gros jeux de société comme Seven Wonders, Concept, etc. et euh, euh, L'interface n'est pas très très belle, mais euh, ça permet de jouer à des jeux de société à, dis à, à distance avec des potes. Et tous les jeux de société qu'il y a sur le jeu, sur le... le, le, le la plateforme existe tous en physique. Tous. Normalement, je suis bon là, non 0 points de nouveau. 20 points pour le bleu, 3 points pour le Gorgasme et 3 points pour le rouge. Le bleu il commence à être en mauvaise posture. Alors je dois donner trois cartes, ah ben, j'ai pas des, des grosses cartes non plus là. Je vais donner euh, du, du, du pic et du cœur. Ou alors jeu d'alcool mais avec modération en arbitre. Je suis pas très jeu d'alcool. Ou alors, je, je regarde de loin et je m'occupe des gens qui se sentent pas bien. Je, vraiment, le jeu d'alcool, je, non. Non, non, non. Mais oui, toujours l'alcool, quoi qu'il arrive à consommer avec modération, bien sûr. Faut pas abuser, etc., etc. Celui qui conduit, celui qui boit pas, voilà, on peut tous les enchaîner. Hein. Euh, premier pli, euh, le bleu n'a pas de trèfle. Ça sent pas bon, ça. Je tente un roi de trèfle quand même. Je récupère la main et je vire direct le 2 de pique. Comme ça, au moins, je suis sûr de pas prendre la main. Ah oh, punaise, je me retrouve avec la table de pique. Mince. Je la place au bon moment, ça, là. J'ai mon permis, mais pas de voiture. Bah, pareil. J'ai euh, mon code depuis... 2006 que c'était en 2006 que j'ai passé le code et j'ai le permis depuis très exactement le, depuis le 13 novembre 2008. Ça, je retiens la date. Ça m'a marqué. Donc, ça a fait très longtemps maintenant et je n'ai plus de voiture depuis euh, 2015 pour plusieurs raisons. J'ai bien évidemment reconduit plusieurs fois depuis mais je, personnellement, je ne possède plus de voiture. Je me déplace principalement à pied à vélo et euh, en ce moment en TER enfin en train quoi un peu en bus un peu en métro euh, vraiment transport donc ouais, j'ai plus de voiture bah, déjà parce que j'ai eu, euh, <rire> eu un accident tout seul j'ai eu un accident tout seul c'était un accident très con mais bon j'ai eu un accident quand même donc la voiture euh, elle a fini euh, en cube je sais pas du tout comment j'ai réussi à m'en sortir je ne comprends toujours pas aujourd'hui comment j'ai réussi à m'en sortir mais vraiment pas c'est pas normal c'est aussi ce qu'ont dit les forces de l'ordre, ce n'est pas normal, mais je m'en suis sorti. Et quasiment sans rien en plus, hein. c'est pas normal, mais vraiment c'est pas normal. Parce que j'aurais eu quelqu'un, que ce soit passager ou euh, derrière, il euh, n'y avait plus personne. Hein. Donc je, euh, vu l'état de la voiture, c'est bizarre. Ou alors c'est que je suis dans, déjà dans l'autre monde et que je vis bizarre. Non, non, on va éviter le, le complot. Euh, et par ensuite parce que euh, j'ai pas, pas recherché à récupérer de voiture parce que euh, ça coûte cher. L'entretien d'une voiture coûte cher, l'assurance ça coûte cher. L'essence ça coûte cher. L'état pose énormément de taxes sur l'essence, ça m'embête un peu. Euh... Tac. Comment ça Ah j'ai pas le droit de jouer de cœur pour le moment. Euh... Et par souci.. Euh... Et économique et énormément quand même écologique aussi c'est aussi pour ça que je ne me déplace en voiture que qu en cas de stricte nécessité donc dans ce cas là soit j'emprunte une voiture à quelqu'un soit je loue une voiture mais sinon aujourd'hui c'est euh, je revendique euh, pour par ces valeurs là de, de, de ne pas posséder de voiture ça m'handicape un peu pour certaines fois c'est vrai mais euh la majorité du temps je me dis qu'aujourd'hui une voiture me coûterait plus cher que si je devais vraiment l'utiliser. C'est aussi pour ça. Ah ici, Dead People. Ouais, c'est toujours aussi séduisant. Mais ça va, oui, arrête Putain, celui-là alors. Ah mais je peux mettre la dame de pique. Allez, on vire la dame de pique. C'est pas le rouge qui est en train de prendre cher là C'est le rouge hein, qui prend cher là. Ou alors il est en train de nous la mettre, attendez. Non, non c'est le rouge, le rouge il est en train de prendre cher. Ah non, c'est le bleu. Ah le bleu a plus de points, d'accord. Ah j'ai pris 3 points. Bravo Gorgasme le petit zéro là, bravo, bien joué. Franchement, euh, propre. GG. Je t'avais dit que j'étais joueur aussi. Ouais, c'est pas... C'est pas un joueur là. J'ai trois as. Ils m'ont foutu trois as dans la main. Mais non, les gens, non. Ah, excusez-moi. Je suis en position qu'il faut pas... Je suis à genoux à moitié assis sur le, le fauteuil. Mais j'ai besoin de me redresser le dos. C'est le seul moyen que j'ai pour me redresser le dos. Redressez-vous votre dos aussi, c'est important le dos, pas de dos, ah bah ben, c'est chiant. Euh... Si je joue mon as, il faut être sûr que quelqu'un d'autre joue trèfle à côté. T'as trois as, j'ai la dame, ça va être plus simple à, passer la... à placer la dame hein, quand même. Ah c'est à moi, pardon. Le mec il baille au corneille quoi. Pas de dos pas rigolo. Ouais. <rire> oui oui. J'ai des... toujours eu des soucis de dos, donc c'est pas drôle du tout. On a eu d'important en plus, euh, bah, tout le long du premier confinement et deuxième confinement. Je me suis bloqué. Petite euh, sciatique arnie discale du, de l'amour. Résultat en février dernier. Hop là, je suis passé sur le billard. Je me suis opéré opérer. Et euh, je suis censé avoir fait de la kiné. J'y suis pas allé mais euh, je fais gaffe quand même depuis mais j'ai quand même repris le vélo au bout d'un mois j'ai vais bon ça va je reprends le vélo quand même j'en ai marre hein. je suis pas très sportif mais j'avais besoin d'exercice de, je vous raconte ma vie mais n'importe quoi quoi la dame oh purée t'as récupéré Moi, Je me trouve une playlist libre, un peu plus rock. Surtout pour ces heures-là où euh, le sommeil commence à arriver. Un petit carré comité, c'est carrément. Okay. Oui. Oui, oui. Je suis joué pour faire parler les hommes. Attention, <rire> hein, parce qu'il euh, y a des choses que je gère pour moi. Mais les cœurs, ils sont pas tombés, ça m'embête, là. Non mais, laissez-moi réfléchir le jeu. Deux minutes. Ben non, deux minutes, 20... j'avais 20 secondes, pas plus. Voilà. Maintenant que je peux jouer les cœurs, c'est plus tranquille. J'ai pris le pli Je vire l'as, vu qu'il a posé du pic, j'ai le droit de virer mon as de cœur. ça me posera pas de problème. Je pense que j'ai pris pas mal de points dans cette manche. Ah vas-y. Vas-y, Gorgasme, on croit en toi. Ah grosse hésitation. Non du cœur Ah il a mis le valet, donc je sors le 9. Mais j'ai encore un roi de cœur dans les pattes. Hein. Oh, c'est que d'accord. Au revoir, le roi de cœur. Au revoir. Fais un bon voyage. Et enfin, le 8. Le pli sera pour le bleu. Et... Ah non, j'ai mis 0 points. Et oh, okay. 0 points pour le rouge aussi. 14 pour Gorgasme. Désolé. 12 pour le bleu. Alors, on vire là on vire le valet et le 10 de cœur. Ouais, cette manche-là, elle t'a fait mal. Ça va, il y a le bleu, il est en très mauvaise posture. Mais, mais, mais elle t'a fait mal, ouais. Celle-là elle pique comme la dame... Bravo <rire> Comme la dame de pique. Oui, oui, oui, ben bah oui, oui, oui, oui. on peut pas dire le contraire. Bon, je me retrouve avec une dame de pique dans les pattes. C'est pas bon. Il peut arrêter le chrono là. Le chrono du, du, du navigateur et. Est... Casse bonbon. Bah oui Les jeux de mots, j'aime je, je, beaucoup ça et c'est vrai que celui-là il était très très pertinent. Il y a un bouton mute. Ouais mais s'il y a le bouton mute, tu n'entends pas les plis. Ou alors faudrait choisir spécifiquement quels sont on veut et quels sont on veut pas. Du carreau, bon ça va, si j'ai que du plus petit ça devrait le faire, ouais il est là. Ah je peux le baisser, okay. du carreau de nouveau. 2, 3, 4 Bah je vais jouer le 3, on va pas jouer la dame de pique maintenant oh, j'ai bien fait de pas jouer autre chose, l'autre il a mis un 7 Du trèfle, bon bah là ça risque d'être pour ma pomme Ah non Oh t'avais pas d'autre choix que de jouer la. Oui non mais c'est du trèfle ça va, non non j'ai rien dit t'as bien joué J'ai rien dit, bien joué mais c'est moi qui ai le pli. Euh, hmm, hmm. Bah, le 2 de cœur. Comme ça au moins je suis sûr de ne pas avoir le pli. L'as de cœur. Ok. Bon bah c'est bon. C'est le rouge qui a le pli. Là c'était le moment de, de mettre les points. Du cœur de nouveau. Aïe. Aïe. Du cœur de nouveau. Aïe. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je me débarrasse du roi Mais j'ai des cartes moyennes. Hein. Donc, dans ce cas je mets le 8. Je prends pas le pli et on va voir comment on se débrouille sur la fin. J'ai très peur pour la dame de pique là. Du trèfle Parfait. La dame de pique elle sort. Hop là. Au revoir les 13 points. Du trèfle de nouveau. Parfait. Le roi de cœur il sort. Parfait. Allez. C'est un duo de roi et de reine en plus. Allez le 10 de pique. Au revoir. C'est bon ça va. J'ai peur. J'avoue que... T'es plis, ça, ça, ça m'inquiète un peu aussi. Maintenant ça va, t'as fait 0. T'as fait 0. Moi j'ai pris 1 point. Et le rouge a pris 25 points. Parce qu'en fait le rouge il a tout ramassé. Sauf un point que j'ai pris. Si le rouge avait pris tous les points. eh bien en fait, on aurait eu chacun 26 points. Sauf le rouge à 0, il était tranquille. Donc euh, je me suis sacrifié pour l'honneur de l'humanité. Désolé le rouge. Tu parles, je crois que j'ai même pas fait exprès prendre le pli en plus. Ma main à la fin c'était deux rois, deux as et deux valets. Ouf. Ah oui. Ah oui, en effet, ouais. Du trèfle. Euh, Est-ce que j'ai le droit de m'autoriser de prendre la main ou pas de prendre le pli. Oui, donc le roi de trèfle, il s'en va. Je prends le pli. Je place mon 4 de pique. Normalement, ça doit bien se passer. Voilà, c'est bon. J'ai quand même 5 figures dans la main. Du trèfle. Euh, J'en ai pas énormément. Euh, en trèfle, il y a le 2, 18 qui est sorti. Le 3 et 4 est encore quelque part tenter de jouer le 9. Et normalement, ça doit jouer en bas. 6. As. Bravo. Bravo, bravo. Comme ça, tu remets la main. Tu prends 0. Tu prends le pli, mais tu prends 0. Donc c'est bien. Et là, c'est toi qui dirige... 7. Non, 2 de carreau. Du carreau, d'accord. As de cœur. Eh bien on va pas jouer le roi de carreau, hein. on va jouer petit. Et là lui il sort le 3 ou le 4. Ah la dame. Ah d'accord. Mais pourquoi Il veut de nouveau retenter d'avoir les plis. Il veut de nouveau essayer de nous avoir, remportant tous les plis celui-là. C'est pas conseillé. Bon du cœur. Euh, Valet, bah, j'ai qu'un même de deux de cœur mais j'aurais aimé le garder en fait. Donc soit je me sacrifie pour l'humanité et je prends des points. Mais j'ai pas envie. Ok, c'est le bleu qui... Bah c'est le bleu qui est plus... Oh, bon, je comprends plus rien, ouais, je, suis... je suis fatigué. C'est bon, ça va. Normalement, les points sont déjà partagés. Normalement. Bon, du trèfle, pardon. Euh, je n'ai qu'une carte. Je n'ai qu'une carte de trèfle. Retour du cœur. Ah là, par contre, ça va... <rire> là, c'est pour moi. Si là, ne sort pas, c'est pour moi voilà c'est pour moi, allez je mets le roi on va jouer euh... mais j'ai que des figures là j'ai que des figures, la dame de pique elle est sortie ou pas je crois que la dame de pique n'est pas sortie je vais me retrouver avec la dame de pique dans la main dans le pli du coup on va bluffer Et si je tente le valet de pique. C'est un pli à zéro, sérieusement. En carreau, il reste quoi je, je tente le valet de carreau. Oh, la dame de pique, ça y est, elle est tombée. Non bah j'ai joué avec le feu, bah de toute façon là, euh, je, normalement je, je perds les trois plis, donc autant les perdre avec dignité et les assumer, voilà. Allez, c'est pour moi. Là c'est plus un sacrifice pour l'humanité, je, je me fais déchiqueter pour l'humanité. Hein. 21, le rouge a pris 1, le bleu a pris 4, c'est pas grave. Du coup, Gorgasme, tu te retrouves au premier au classement. Euh, je vais virer la dame. Non, je vais la garder. Je vais garder la dame de pique. Je vais la garder. Gorgasme, premier au classement. Le retour du zéro, ouais. Je joue le 2 trèfle, Gorgas, mais tu n'as pas le choix. Je vous laisse, bonne nuit ici. Bonne nuit, Adios, repose-toi bien. J'avais pas joué à ce jeu depuis des années, quel plaisir. Ah ouais, il est tendu, hein. Carreau, carreau, caro, caro, caro euh, je jouais le 5. Le pic c'est dangereux pour moi vu que <rire> j'ai gardé la dame de pic c'est dangereux pour moi le pic on va sécuriser petit carreau le 3 l'as de cœur qui sort le valet de trèfle ah non il n'y a pas personne, non ah j'ai eu peur mais il a mis du cas de carreau ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui a du carreau ça veut dire que j'ai me... je... gardé deux figures de carreau là ça va être rude, ça va être rude de, de, de, de, de, de les placer. Je bug. Non, il a encore un carreau. Mais il aurait dû le mettre avant le 7. Parce que là, si je suis le dernier à avoir du carreau... Parce que vous deux, vous en avez pas. Mais j'aurais dû mettre le roi, du coup, si j'étais sûr que vous deux, vous aviez pas de carreau. Voilà. C'est pas intelligent. Je vais jouer trèfle, Que euh, je suis mauvais là-dessus, donc autant prendre le pli, et oui, bah oui, forcément. Je crois que je vais finir les carreaux parce que là on n'est pas bon, pas bon, pas bon. Vas-y, je tente ça. Je tente ça, on verra bien. Oh oui, c'est bon. Désolé, Gorgasme. Non, du cœur, non. Non, c'est pour ma pomme. J'ai une dame de pique dans les pattes, sérieux. J'espère qu'il y a du trèfle plus haut. Hein. Non... Non, non, non, non, <rire> mais non, j'aurais dû virer la dame de pique, 22, j'ai tout pris, 0 pour catlone 4, 4, 4, 3 pour Gorgasme, 1 pour le bleu, les Italien et 22 pour ma pomme, ah dommage, elle est de trèfle. je suis en train de rattraper, rattraper le rouge en termes de points perdus là c'est pas bon c'est pas bon du tout pique ouais, allez je vire le valet normalement je prends la main ah non oui c'est ça on va continuer sur pique avec le 5 là c'est lui qui prend la main avec le... Euh, voilà. Bien joué. Roi a très bien placé. Bravo. Du carreau. Oh, génial. Je peux placer la dame en sécurité. Hop là. revoir oh, voilà, dame de carreau. Du carreau, toujours. Il essaye de faire, de faire l'intégralité des plis. S'il fait l'intégralité des plis, on perd. Euh, on perd. Hein. Enfin le bleu perd. Oh là là. Ouais, ouais il veut faire l'intégralité des plis. Mais là je suis bloqué, je, je n'avais pas eu le choix de jouer mes cartes euh, correctement donc euh, c'est compliqué. Et je peux même pas placer de points vu que je n'ai pas de points dans la main. Hop là. Oh là là, il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Ah, il hésite. Il hésite beaucoup, donc peut-être que peut-être qu'il se retrouve handicapé dans sa main. pas quoi jouer. Ça devient tendu. Ah, dame de cœur. Mais j'ai pas de points, moi, de toute façon. Donc, je peux rien faire. Il a quand même remporté le pli ici. 7 de cœur. Il n'y a, a plus de cœur si as de cœur. Ok, c'est bon, on est sauvé. Le bleu se sacrifie pour l'humanité. C'est parfait. Je vire un pic. Hop là. Désolé pour toi, rouge. Mais tu viens de perdre la partie, je pense. Je... Il y a de grandes chances qu'il ait perdu la partie lui-même. Il y a de très grande chance. Allez, je me prends un point dans la main. Non Je prends 13 points Attends, il y a eu quoi Trois de trèfle. Sept de trèfle. Pique et pique. Ok, j'aurais quand même pris la dame de pique même avec le 5. Oh punaise, les 13 points! Allez, au total, je prends bah, 13 points. Le rouge en a 8 et, et euh, le bleu a quand même pris 5 points. Bravo, Gorgasme, le petit zéro là. Et franchement, GG. Hop là, on enlève ça, on enlève les têtes. Ça veut dire que le bleu est à 11, le rouge est à 14 et moi à 15. Si, et Gorgasme à 52. Gorgazme pourrait faire du bluff et remporter tous les points. Et dans ce cas, ça veut dire 26 points dans, la, dans les dents tout le monde. Tout le monde se retrouverait dans le négatif, sauf lui. Ça serait un super euh, succès. Euh, S'il y avait un succès Steam euh, ou un succès Board Game Arena pour ça, franchement, ça serait bien joué. Elle est tendue, celle-là. Je viens de donner dame roi As de pique à gauche. Alors, ta gauche, pour toi, c'est hormé euh, Mickey. D'accord. Ouais. Ça va être intéressant. Du trèfle. Non, non, mais fais pas ça. Hein. Remporte pas tous les points juste parce que j'ai parlé de succès et joue la stratégique. Hein. Conforte-toi Sécurise-toi, parce que si euh, quelqu'un prend ne serait-ce qu'un point, c'est toi qui prends euh, tout dans les dents. Tout va bien. Ok, mais t'as quand même filé les les figures en face, quoi. En enfin, face à gauche, parce qu'en face c'est moi. Vous ne jouez que mes trèfles, ok. Si le, le. Si on prend la dame de pique, que ce soit jaune, rouge ou bleu. C'est moi qui prends la dame de pique sérieusement. Sérieusement? 13-2. 15-2. Ah, 15-13, 2. Il me reste 2 points de vie, là. Il me reste 2 points de vie. J'ai plus le droit de prendre un pli. Là. Si je prends 2 coeurs, c'est fini pour moi. Sale nounours. <rire> non Ouf Du coeur. J'en ai pas. Je vire mon, mon carreau. Madame de carreau. C'est long une partie dame de pique en vrai. Du cœur, j'en ai pas, je virer mon 7 de pique. Ah non, j'ai un 10 de carreau là. Je vire le 10 de carreau. Toujours pas de cœur. Je... Il n'y a pas tellement de plis qui sont sortis. Bon. Continuons sur les carreaux. Du cœur de nouveau. Qu'est-ce qu'il fait, Catlone Qu'est-ce qu'il fait, le rouge Pourquoi il récupère les plis alors que la dame de pique elle est tombée sur moi C'est quoi sa stratégie Il a juste marre de... Il a... Peut-être qu'il en a marre de jouer, en fait. Elle est finie. Fin de la partie. Non Non, pas de fin de partie. Non, non, non. Ça continue. Ça continue. Probablement dernière manche. Bravo Gorgasme encore une fois. Et franchement, super fort. C'est impressionnant. Euh, la dame de pique, je la veux pas. dans ma... Je veux pas dans mes pattes. C'est mort. Désolé. je Désolé Gorgasme. Mais tu vas te retrouver avec une dame de pique. Désolé. 2, 4 et 8. C'est en train de nous exploser. Mais comme il faut. quoi. Du trèfle. Le bleu n'a pas de trèfle. J'en ai pas énormément. Je vais supposer que le rouge en a. Hop là, roi. Est-ce que je refais pareil avec un 7 Comme ça, au moins, je m'en débarrasse. 6. Si je joue un cœur, mais non Si je joue du cœur, le bleu Ah non, 9. Bon, ça va, il a joué, carreau. Gorgasme qui prend la main. Du pic. On va rester safe. On va être le plus safe possible. Et si ça m'inquiète un peu même. Un asin hein, là. Aïe aïe aïe aïe. Bon, je sais que c'est lui qui a la, que la dame de pique est ici. Ça je le sais. Mais si je vire mon as. Est-ce qu'il met pas un cœur dans les dents Les cœurs ils sont sortis ou pas Les cœurs ne sont pas encore sortis. C'est bon. Mon A, c'est parti, ça va. Ouf euh, Je. Oh j'ai un roi de cœur là. Bon, je vire le... un carreau. Je vire un carreau. Il y a tous les cœurs, ils vont sortir en même temps. Ça va faire mal. J'ai plus de trèfle, j'ai plus de carreau. Donc je vais peut-être pouvoir me permettre de jouer les figures. Ah, bah du trèfle, parfait. Vu qu'il y a du trèfle, j'enlève je... mon roi de cœur. carreau. Là, j'ai pas le... Non Non Non Non Non <rire> Non Non <rire> Mais non C'est pour moi. C'est bon. J'ai perdu. C'est officiel. 13 points. C'est officiel. Je suis à moins 11 points. La dame de pique est sortie. Je peux me permettre de jouer le Valet. Allez-y. Mettez vos cœurs. Allez-y. Là, je prends tout. J'ai perdu. Donc... L'honneur, il me reste deux piques, mais c'est deux piques moyens. C'est bon, je peux placer celui-là. Et enfin, dernière main, dernier pli, verdict. Moins 11, c'est à droite. Moins 11 pour moi. Moins 1 pour 4 Le bleu a réussi à s'en sortir. Et bah le bleu, il a fait 0 d'ailleurs. Gorgasme a pris 8 points quand même. Gorgasme, 44 points. Tu nous as explosé. Mais explosé. Un grand, grand, grand bravo. Franchement. Une telle différence de points, sans rire. Une telle différence de points entre le, le meneur et tous les autres, c'est impressionnant, j'ai rarement vu ça, bravo bravo, incroyable partie, merci à toi, ben merci à toi, c'était très agréable, par contre ne m'en veux pas, mais je ne rejoue pas, <rire> c'est pas contre toi, c'est juste qu'il est a 2h du matin, donc je vais me stopper là,